Ouais, tu dis où on est euh, Où on est Alors, très grande maison avec euh, énorme piscine, donc là on est dedans. Euh, assez isolé. Euh, et le nom, donc on va la dédier à notre euh, ami Etienne qui est, qui est venu avec nous. Donc il est là-bas. Voilà, salut. Et qui nous a donné le, le filon pour cette, cette maison-là. Euh... Alors globalement, c'est quoi Alors globalement, donc on va dire que c'est euh, un propriétaire qui fait partie de la médecine. Euh, la maison est abandonnée depuis pas mal d'années, vu les dégradations. Euh, là, on est en dessous de la charpente qui est prête à s'effondrer. Et euh, voilà, donc on ne sait pas trop où, où ça en est. Euh, je pense qu'on va partir pour la visite. Sauf si tu as d'autres questions, non en France ou en Belgique En France, on n'est ah, plus funambule, on est, on est bien, en, bien en France. Voilà, Allez est parti Allez. Allez, go Alors un petit bilan Bien, très bien, très bien, très bien. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir euh, C'est une grande maison et des chambres partout. Pourquoi Alors, Soit beaucoup d'enfants, soit pour autre chose, beaucoup d'amis. Euh, voilà. La piscine Là, pff, énorme piscine, ouais, pour une maison particulière. Et euh, voilà, sinon, euh, j'ai l'impression que ça va être restauré parce que tout, tous les accès sont bloqués, sauf un. Hein mais on ne serait pas là. Euh, voilà, donc. Euh, T'as rien trouvé, non Aucune date euh, 96, non. je crois. 96, bon, oui. ok. Ça va faire 20 ans, quoi, c'est putain. C'est un médecin, on hein, est d'accord. Hein. Ouais, voilà, médecin, ou... voilà, c'est parti de la... du cercle de la médecine. Voilà, voilà. Donc, euh, vraiment cool. Donc, c'est notre euh, 81ème 80 ouais ouais. 81ème ouais, ouais, Et donc, tu penses qu'il y en aura d'autres On verra. Bon, euh, on remercie quand même Etienne. Alors, euh, on nous demande souvent si euh, on prend des personnes avec nous. Non. Sauf là, cas particulier, parce qu'Etienne nous a montré la maison. Euh, parce qu'il nous a aidé pour d'autres trucs. Parce qu'il n'est pas loin de chez nous. Et puis parce qu'il est cool, tout simplement. Voilà. Euh, on le fait intervenir ou pas Et on va aller le voir. Allez. Il est là-bas, il se cache. Alors Etienne en direct avec nous. voilà, t as recherché par la police Non, pas encore. Sinon on fait ça. Ouais. Hein, et tu brûleras trop tard, on voit. Voilà, ouais, donc, euh, voilà. Ouais. Euh, donc. Voilà. Donc voilà, c'était Etienne euh, que j'ai remercié avant. On a baptisé cette maison Villa Etienne. Peut-être. Voilà. Ah, Peut-être hein. voilà, voilà. <rire> peut que tu l'auras cette maison-là. Et voilà. Euh, T'as rien à rajouter Non. Non, c'est bon. Bon, ben, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut